La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 10. Quel toupet Pour qui vous prenez-vous Pas pour quelqu'un qui laisse ses enfants faire le chou perpétuel. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, nous sommes dans une laverie ici, et pas dans une ménagerie, madame. Sachez que je n'ai pas de leçon à recevoir d'une sorte de guignol qui se promène avec une chaussette à la main. Mais Franchement, quel âge mental avez-vous On n'est pas au cirque ici. Et Sur ce, elle s'en retourne dignement. Enfin, autant que lui permet son énorme derrière et sa démarche cheloupée. Grotte à deux bouses Comment La femme se retourne alors brusquement, tandis que vous regardez Josette d'un air incrédule. Puis elle s'approche de vous, d'un air furieux. Ce n'est pas moi qui... Euh, qui, enfin, C'est la chaussette, enfin. Vous voyez, je... La femme vous saisit brusquement par le col et vous soulève du sol, vous trois ans d'un air mauvais. C'est la chaussette. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne dit plus rien La pression sur votre gorge s'accentue et vous n'êtes plus capable d'articuler le moindre son et Josette non plus, visiblement. Je vais vous apprendre à vous moquer des honnêtes gens, espèce de comique d'asile psychiatrique Vous êtes allongé par terre, sur le sol de la laverie. Le puissant aller-retour, infligé par la solide matrone, vient de vous étaler proprement. Vous êtes complètement chaos. Après plusieurs minutes, vous tentez de vous relever. Vous avez la tête qui tourne, et vos joues sont en feu. Vous n'avez pas de miroir, mais supposez que votre visage est rouge écarlate, suite aux marques laissées par la formidable paluche. Vous devriez voir votre tête une vraie perle. Vous constatez alors avec... Vous êtes encore confus et ne savez pas très bien quel sentiment au juste. Euh, effarément, inquiétude, soulagement. et Que vous n'avez plus j'osette à la main. Si vous aviez pris une chaussette de rechange et que vous souhaitiez en faire usage, allez au 34.